Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle météo militante. Une météo marquée par une gigantesque vague de froid qui, est, qui est partie le 9 novembre dernier et qui nous vient d'Amérique et qui, qui s'apprête à envahir le quart nord-ouest du pays ainsi que la totalité de notre territoire. Hein, C'est ce une vague de dépression que Météo France a nommée Donald euh, hein, et qui nous apportera un froid de, de, de canard. Euh, à Neuilly, sur scène, hein, dans cette euh, petite bourgade de l'ouest parisien, aussi un pic de froid s'est fait ressentir dimanche soir hein, dans toute la communauté hongroise, et on compte une victime, hein, euh, un enfant, vraisemblablement, hein, qui a été littéralement choqué. Hein, euh, sa mère italienne euh, est, est restée euh, sans voix. Hein, et ce coup de vent, d'ailleurs, qui provenait euh, de la région de la Sartre, hein, et a touché aussi la ville de Meaux, hein, où on dénombre de quelques dégâts matériels en charge hein, par l'État, euh, estimé à peu près à 15 centimes d'euros. Hein, et, et donc un plan d'urgence a été lancé pour réparer les dommages hein, qui sont euh, irrémédiables. Hein. Cette bourrasque aussi a ébranlé la mairie de, de Bordeaux, hein, qui aurait, euh, fait, traumatisant pour la ville, hein, aurait décoiffé une personne âgée hein, à Bordeaux. Dans toute la France, c'est une vague de chaleur humaine hein, qui va se disperser, se propager avec... Euh, Différentes projections du film La Sociale hein, de, de Perret, ce film qui raconte l'histoire de la Sécurité Sociale, et heureusement d'ailleurs qu'elle est là, hein, parce qu'à cause de cette vague de froid, la Sécurité Sociale va, va en avoir besoin, hein. Winter is, is coming. Cette semaine du côté du 11e arrondissement de Paris, vous allez vous rendre au Salon du Livre des Lanceurs d'Alerte, hein, un Salon du livre très joyeux, vous allez rencontrer aussi des personnes qui sont vraiment très intéressantes. Et n'oubliez pas d'ailleurs notre éphéméride hebdomadaire, une journée d'action hein, de la fonction publique, mardi 29 novembre, dans toute la France. Et pour finir, sortons euh, des frontières françaises pour nous rendre dans une, vous n'êtes pas coutume, hein, en Suisse. Figurez-vous que les Suisses vont voter hein, le 27 novembre prochain, dimanche, pour la sortie du nucléaire. On ferait bien de s'en inspirer pour une fois, lieu de s'inspirer des banques et des, euh, et des montres suisses. Et voilà, c'est fini pour cette météo militante. Hein, et Dernière petite image de nos amis les bêtes avec cette tradition champêtre du côté d'Amélie-les-Bains, près de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, le brûlage de taureaux. Hein. Alors je vous quitte avec ces belles images. On demande d'ailleurs si on ne pourrait pas ressortir quelques vieilles traditions et ressortir notre vieux bûcher pour les connards. Allez, à bientôt